Pepper et Carotte est un webcomic, c'est-à-dire une bande dessinée qui se lit en ligne. Et c'est un webcomic à propos d'une petite sorcière, Pepper, et de son chat Carotte. C'est de l'humour. Ce sont des courts épisodes qui sortent à peu près tous les mois dans le monde idéal, mais dans la réalité, dans tous les deux mois. Et puis, euh, j'utilise une licence Creative Commons pour tous les épisodes qui donne beaucoup plus de liberté aux, aux personnes qui regardent euh, Pepper et Carotte, qui peuvent le réutiliser. Et aussi, je fais tous les épisodes avec que des outils libres hein, et open source. Donc voilà, c'est les petites particularités, c'est les grandes lignes du projet. Alors, j'ai un parcours euh, qui est vraiment très chaotique. Hein, pour ceux qui aiment bien le, le thème de la bande dessinée de Pepper qui est dans une école du chaos, là, ils vont totalement se reconnaître puisque donc j'ai fait au début un cursus un peu artistique, guidé par des conseillers d'orientation, c'est-à-dire les arts appliqués, et puis après la fac d'art. Et j'ai arrêté au début de la première année de la fac d'art, j'ai été faire après des portraits de rue, et après j'ai fait des peintures en galerie. Puis j'ai fait de l'illustration, de jeux de société, de couverture de livres, et ça j'ai jamais trop arrêté réellement depuis. J'ai fait après ouais, de concept art de jeux vidéo et de concept art de films d'animation. Euh, tout ça pour essayer un peu diverses industries. Je n'étais jamais très satisfait avec aucune industrie que j'ai rencontrée. Et donc ça m'a poussé à faire mon propre projet, euh, donc Pepper et Carotte, là, bon mais ce Alors mes outils préférés, ça va être assez simple, ça va être déjà le papier et le crayon. D'une première part, pour préparer que ce que soit les, les, les, les scénarios, le storyboard, j'aime beaucoup partager. Mais sinon, je vais beaucoup travailler aussi sur ordinateur. Et pour ça, je vais utiliser Krita comme logiciel. C'est un, un logiciel open source et je l'utilise sur un système Linux avec une tablette Vacom. Voilà, c'est un peu mes outils fétiches, ah, mes inspirations. Alors, il y a déjà les jeux vidéo euh, de style role-playing game, c'est-à-dire les jeux de rôle des années 90, mais les plus on va dire les plus standards. Euh, Zelda, euh, Secret of Mana par exemple, ce sont des des jeux de rôle qui étaient sur Super Nintendo, ça m'a beaucoup beaucoup inspiré sur tout ce que je fais et c'est marrant parce que je fais de la bande dessinée mais c'est des jeux vidéo qui sont vraiment le moteur derrière et puis il va y avoir aussi tout le travail d'Akira Toriyama et le travail de Tsukasa Ojo aussi de City Hunter, voilà, qui, euh, Cat Eyes, je, je suis vraiment fan de ce qu'il fait. Voilà. Euh, alors l'état de l'art libre il est un peu dans le tout à faire. C'est-à-dire que moi, il y a cinq ans, j'ai commencé « Pepper et Carotte » et je me suis dit, dès la première année, en, tout le monde va sauter sur mon concept. On va me dire, wow, il va y avoir plein d'illustrateurs qui vont prendre, qui vont imiter. Et cinq ans après, je suis toujours presque seul là-dessus. Il y a bien sûr des, le studio Morevna, par exemple, en, en Russie, qui font des choses. Il y a ici et là, des choses qui se font à Amsterdam, la Blender Foundation qui font des choses pour l'art libre. Et puis alors dans la musique, il y en a des pléthores. Mais moi, je parle de l'art libre un peu dans le monde, on va dire webcomic manga et puis voilà. Donc, il y a vraiment tout à faire. C'est à dire que pour l'instant, Pepper et Carrot sont assez isolés. Il manque un univers science-fiction en art libre, un bon univers science-fiction. Il manque aussi... Euh... Oh, il manque tellement de choses parce que même en fantasy, on pourrait faire de la fantasy sérieuse. Ça serait pas de mal. Alors, oui, euh, c'est déjà d'aller sur le site de Creative Commons et de s'intéresser aux licences Creative Commons. Euh, ce ne sont pas que des licences libres, il y a des licences qui permettent de faire des règles, euh, et, et ces règles permettent en fait d'exprimer de, avec son audience qu'est-ce qu'on veut faire de, du réusage, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte que ça soit commercial, est-ce qu'on accepte qu'on puisse redessiner la chose d'une certaine façon, et ça fluidifie les échanges sur Internet, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes vont se dire, il euh, y a certaines personnes qui n'osent pas en fait rentrer en contact et demander des autorisations et il y a certaines personnes qui sont trop pressées, le soir ils n'ont qu'une heure pour faire un dessin ils veulent pas faire un email pour demander la permission avant donc euh, en mettant des règles sur internet ça permet à tout le monde de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec donc pas que pour les licences libres mais pour les licences en général euh, d'étudier Creative Commons euh, c'est extrêmement bénéfique pour toute la création Alors... <rire> Là, c'est une question un peu piège, parce que bah, c'est tous les personnages de Pepper et Carotte sont un peu des facettes que j'ai et des facettes que j'aime, de toute façon. Euh, je vais avoir toujours un pincement au cœur quand je dessine Safran, parce que Safran, elle a elle a un caractère que, que peu de personnes comprennent. Ils pensent que c'est la méchante, ils pensent que c'est la vilaine, alors que moi, je la trouve assez brave, assez entrepreneuse, assez forte et assez fière. Elle est un peu vénale, c'est sûr, avec l'argent et tout. mais. Je l'aime beaucoup parce qu'à chaque fois que je la dessine, je peux lui faire une expression toujours très déterminée, très sûre d'elle. Et euh, comparé à Pepper qui est toujours perdu et que je dessine toujours souvent, ça fait ça me rafraîchit toujours de la dessiner. <rire> Alors, les noms des personnages de Pepper et Carotte suivent tous en fait euh, les noms de plantes, d'herbes, euh, et pour les animaux qui les accompagnent, des noms de légumes. Donc pour tous les noms d'épices, ce qui m'a inspiré, c'est simplement en allant faire mes courses au marché traditionnel. Il y a toujours des stands d'épiciers. J'ai vu coriandre, j'ai vu safran, j'ai vu pepper. Oh ouais, voilà. Enfin, il y avait poivre, mais en français, ça faisait trop poivreau. Donc, je me suis dit, on va éviter poivreau et la carotte, ça marchait mal. Donc, c'est pour ça que j'ai gardé l'anglais « pepper ». Justement, je ne l'explique pas. <rire> Je, ne, je suis toujours très chanceux, en fait, de, de tout ce qui s'est fait autour. Et bon, je pourrais dire que c'est parce que les histoires sont travaillées, ou des choses comme ça, ça serait totalement malhonnête. Je pense qu'il y a un biais du survivant. Il y a peut-être pas mal de projets qui naissent comme ça. Et puis, il y en a certains qui ont une accroche. Et j'en suis heureux, chanceux. Et j'espère ne jamais décevoir l'audience. Alors oui, euh, ça me touche réellement de voir autant de produits dérivés autour de Pepper et Carottes, que ce soit des produits commerciaux, non commerciaux, de fans. Tout simplement parce que je vois des réinterprétations, je vois aussi des personnes qui mettent leur style dedans, qui mettent des envies, qui essayent de combler des choses qu'ils auraient aimé voir avec Pepper et Carotte. Et je suis content de que Pepper et Carotte soit utilisé un peu comme un commun, comme, comme quelque chose, une sorte de bac à sable qu'on peut tous partager plus ou moins. Euh, C'est toujours délicat avec les attributions, avec qui reprend quel dessin, mais euh, jusque-là, ça marche assez bien. Alors, dérivation la plus inattendue, je pense que c'est le cosplay euh, d'une équipe russe qui m'a envoyé des photos de Pepper avec son chat, avec en train de faire des potions, toutes déguisées, vraiment très fidèles, très bien photographiées, c'était merveilleux de recevoir ça, euh, ça m'a fait mais, complètement halluciner. Contribuer à Pepper et Carotte, il suffit d'aller sur le site. On a une page euh, contribuer ou voilà qui, qui résume un peu les, les choses. Donc en premier, il y a bien sûr de venir et de, de venir sur les moyens de chat différents pour savoir, pour proposer des choses. Alors on a de la traduction. Euh, on peut faire aussi des, des produits dérivés avec et on peut aussi euh, rendre des retours lors de la création du scénario, euh, s'intéresser à est-ce que la bulle euh, paraît bien, est-ce que ça, ça c'est sympa, est-ce que le scénario plaît. Ou on peut proposer aussi un scénario. En fait, il y a beaucoup de manières de contribuer à Pepper et Carotte. Et euh, je pense que je laisse assez quand même le le média assez libre euh, d'avoir des, des, des personnes qui, qui se greffent au projet. Donc euh, tout le monde est bienvenu. Alors. <rire> Ah, J'aimerais pouvoir m'imaginer Pepper et Carotte dans 5 ans, mais euh, par expérience, quand j'ai commencé Pepper et Carotte il y a de ça 5 ans, j'ai créé cette petite dream, li dream to do list, j'ai appelé ça, c'était des points que je souhaitais faire, mais des, des points de rêve de Pepper et Carotte et il y a presque plus de la moitié qui sont déjà cochés. Euh, on est dans une situation que je ne pouvais même pas rêver maintenant, donc euh, ce que je souhaite c'est simplement que dans 5 ans ça soit un décalage qui soit aussi grand qu'il y a de ça cinq ans quand, quand j'ai fait le projet, voilà. Merci pour votre attention et puis pour, pour euh, tout ce qui est gravi autour de mon travail et puis que l'association Toopai fait, quoi, voilà. C'est super chouette. Je suis là à Karamanga aujourd'hui et c'est aussi grâce à vous.